Salut, nouvelle vidéo qui a parlé de la Shadow et des buts intéressants à faire sur elle. Donc c'est parti. La Shadow est une arme sentient apparue lors de la mise à jour empirée. Pour l'obtenir, il faudra débloquer la quête Hera et farmer les parties de l'arme présentes dans le vaisseau sentient qui apparaît aléatoirement dans les missions du Proxima de la Voile. J'ai fait une petite vidéo qui parle de la nouvelle mise à jour, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse une fiche et un lien dans la description. Bref, la Shadow est une arme qui fait des dégâts en deux temps. Elle fait des dégâts quand on tire sur un ennemi et sa balle explose au contact d'un ennemi ou d'une surface. Le tir fait des dégâts de feu et l'éclosion fait des dégâts électriques. Quand son chargeur est vide, elle émet une impulsion faisant des dégâts d'impact et annulant toute résistance des sentients. La Shadow possède un chargeur qui se recharge tout seul. Elle contient peu de balles mais se recharge très rapidement. Si on ne vide pas complètement le chargeur, on peut donc avoir un flow constant de dégâts. Globalement, la Shadow est une bonne arme pour n'importe quel type de mission, grâce à ses dégâts de zone et ses missions limitées, quand elle bug pas évidemment, mais elle s'épuise très vite en la game du à son manque de DPS, et là, je devrais m'expliquer. En mission avec une fin, la Shadow n'a pas besoin de se démarquer des autres armes, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un build optimisé pour tuer les ennemis. Surtout que, la plupart du temps, ce sont les Warframes ou les armes mêlées qui sont utilisées. Mais si on fait abstraction de ça, la Shadow est une bonne arme car elle possède des dégâts de zone et son manque de balles n'est pas un problème parce que vous n'avez pas besoin d'un DPS constant étant donné qu'il n'y a pas de vague d'ennemis qui arrive sans cesse. Du coup, but de la Shadow en fonction des factions est intéressant mais uniquement si vous avez les modes prime des différents fléaux. Mais si vous voulez un but plus générique, dans ce cas je vous conseille de mettre chargeur infesté et force maligne sur votre arme et de bulles critique avec gros calibre. La raison à cela est que de base la Shadow possède le feu sur son tir et de l'électrique sur son attaque radiale et combiné au poison on a du gaz et du corrosif. Le gaz vous servira à tuer les ennemis n'ayant pas d'armure en plus d'avoir un dégât de zone sur le tir, qui n'en a pas. Et le corrosif vous servira à tuer les ennemis ayant de l'armure ou bien de tuer les anciens qui sont vulnérables au corrosif. Si on compare le build avec Felo Accru. Et le build avec gros calibre. Le build fléau accru fait plus de dégâts que gros calibre quand un bonus dégâts est ajouté. Mais j'y reviendrai plus tard quand je parlerai des missions sans fin. La différence de dégâts est en soi négligeable, mais je pense que le mieux est de jouer gros calibre pour deux raisons. Premièrement, gros calibre soutient plus facilement qu'un fléau accru. Et deuxièmement, si on a la flemme de changer les fléaux à chaque mission, gros calibre suffit. L'utilité des fléaux est intéressante, mais uniquement lors des missions sans fin. Dans les missions sans fin, le rôle de la chuteau diverge en fonction des missions, que ce soit de la composition d'équipe ou nombre de joueurs. Là, j'ai considéré que vous êtes dans l'optique de faire ces missions sur le long terme, du style faire une survie meso pendant deux heures dans le lieu de farmer des parties prime pour avoir des platines par exemple. En gros, je considère que vous êtes en train de travailler à de la survie, parce que faire des survies de moins longue durée, ça revient à faire des missions avec une fin et j'en ai déjà parlé c'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. C'est juste une question d'optimisation. va pas optimiser quelque chose qui n'en a pas besoin. Bref. En survie solo, si vous décidez de jouer dessus sur la Shadow, vous verrez que sa venteur et son manque de DPS seront un problème quand les vagues d'ennemis augmenteront. De plus, avec un manque de balles dans son chargeur et le fait que sa cadence de tir soit bridée par son rechargement de l'arme, ça ne fait pas de la Shadow un bon client de munitions du chasseur quand on la couple avec du viral. La raison à cela est que vous avez 30% de chance d'afficher du tranchant sur une balle, ce qui est peu pour un chargeur de cette balle. Pour faire la comparaison avec le ton qui est similaire à la Shadow et qui profite mieux de munitions du chasseur, les désarmes tapant en zone les jeux sur le critique, mais là où la shadow tire plus de balles et peut donc en théorie appliquer plus de tranchants, le ton corps peut en une balle appliquer environ 12 fois le tranchant. De ce fait, la shadow ne peut pas égaler ton corps car elle n'a pas assez de dégâts et de casons de tir pour compenser. En soit, la shadow a des dégâts pour tuer un ennemi en un temps résolable, mais c'est trop lent pour une mission qui nécessite d'avoir une vitesse de clear des ennemis soutenus, et sa lenteur vous met en position de faiblesse qui nuit à votre survivabilité. De ce fait, vous êtes obligé de jouer autour de tout votre équipement pour pallier les problèmes de lenteur et camper reste une priorité car encore une fois vous ne serez pas en mesure de vous protéger. Donc le plus intéressant serait de jouer la Shadow avec un équipement axé sur l'effet de statut pour avoir un flow de statut en fonction de la faction. Donc par exemple, si on décide de faire une survie avec Relic, un équipement intéressant serait de prendre le Zenistar en viral, le Pox en corrosif, d'ailleurs, pas besoin de mettre de format ni de catégorie sur la Pox et le Zenistar pour jouer un bulle support avec ses statut, et la Shadow en gaz. Et bien évidemment, une Warframe avec des sortes de protection. En survie avec au moins 3 personnes, tous équipés d'une Shadow, il vaut mieux vous équiper de projection corrosive car l'armure sera votre pire ennemi. De ce fait, il suffit de prendre la Shadow en gaz et, une arme du type Zenistar en Viral pour faire à la fois des dégâts de zone et réduire la vie des ennemis. Mais pourquoi jouer la Shadow en gaz et pas en Viral Parce que la Shadow est là pour apporter un DPS constant et le Viral n'a pas besoin de ce DPS constant pour être efficace. Le Viral réduit la vie max des ennemis qu'une fois et pendant un certain temps. Et réappliquer cet effet a pour but d'actualiser le temps restant. Mais avec le gaz, plus il est appliqué, meilleurs seront les dégâts de poison. Et même si je conseille de jouer la Shadow en gaz, je ne recommande pas de jouer à un moment du Vigil comme pourraient le conseiller les autres youtubeurs. Parce que vous orientez la Shadow en arme support et non pas en une arme axée sur le dégâts Lors de de ma recherche, il y a un youtubeur qui m'a fait tiquer sur un point. Et ça, ça va me permettre de dire quelque chose vis-à-vis -vis de l'ensemble Vigile. Vous pouvez équiper les modes Vigile sur vos armes de vos sentinelles et de ce fait vous pourrez profiter du passif sans sacrifier des emplacements de modes sur vos équipements. Et le passif du Vigile marche quand même quand la Sentinelle est morte. Après pour le défendre un peu, il a fait la vidéo lorsqu'on pouvait pas mettre vitesse terminale sur le Shadow. Mais mettre vitesse terminale, ça reste un plus et ça ne va pas permettre à l'arme d'être plus forte comme pour la Boltor. Bref. Alors oui, vous me direz sûrement, mais comme on en appliquera plus souvent, on affichera plus de dégâts par la quantité. Eh bien, non. Déjà, ajouter plus de dégâts de poison permet d'augmenter les dégâts infligés par les l'éthique du poison, en plus d'augmenter la chance d'infliger du gaz, car plus vous avez les dégâts d'un élément, plus il a de chances d'apparaître. Ceci dit, la Shadow a des dégâts électriques sur son attaque radiale, donc en ajoutant du tir multiple, vous augmentez aussi la chance de faire apparaître de l'électrique, alors qu'on n'en veut pas. De plus, la stat tir multiple n'augmente pas la chance de statut, mais le nombre de balles qui peuvent apparaître en même temps, et donc appliquer du statut. Et c'est pas pareil. Et c'est en enlevant tous les modes de tir multiple qu'on a la vraie valeur de la chance de statut. Pour une balle. Ensuite, quand les les ennemis seront sous les buffs des anciens, vos dégâts seront lourdement réduits. Et si les anciens se cachent, mettre 10, 15, 30 procs de statut de gaz ne les tueront pas car les dégâts sont très faibles. Vous arriverez plus facilement à bout d'eux qu'avec des dégâts. Maintenant, pourquoi accélérer tout sur du dégât Jouer une arme sur le statut ne sert pas à infliger des dégâts en général et en réalité, il y a 4 statuts où la valeur de la chance de statut a une importance car ils sont cumulables le tranchant, le corrosif, le gaz et le poison. L'arme ne possède pas de tranchant et on n'a pas besoin du corrosif pour les raisons que j'évoquais précédemment. Et de ce fait, il nous reste soit le poison. Soit le gaz. On ne peut pas mettre que du poison sur l'arme, du moins pas directement. Et la hauteur de l'arme a une bonne synergie avec le gaz. Donc jouer avec chargeur infesté, force manning et balle de thermite permet d'accès la shadow sur des dégâts de gaz. Et même si on a moins de tir multiple qu'avec un bulle avec armement du vigile, c'est compensé avec les modes de poison qui améliorent les dégâts et la valeur des dégâts de gaz qui donneront à l'élément plus de chances d'apparaître. Dans tous les cas, je conseille de jouer la avec les modes fléau accru au lieu de gros calibre. La raison à cela est que certes, gros calibre vous apporte un boost de dégâts, intéressant sur vos stats, mais avec un fléau accru, vous infligez vos dégâts. Plus 55% de vos dégâts, ce qui rend vos dégâts meilleurs que vos calibres. Plus la base de dégâts est améliorée, que ce soit par un sort, par le crit, par le tir à la tête ou quoi que ce soit d'autre, plus les 55% de dégâts seront plus efficaces, mais encore une fois, il vous faut les fléaux accrus. Bon après, si vous n'avez pas les modes fléaux accrus, les modes fléaux non accrus suffisent. Et si vous n'avez pas dans votre composition d'équipe une ou plusieurs warframes qui buffent, dans ce cas-là, mieux vaut prendre que vos calibres. Mais peu importe si vous êtes à 4 ou moins, le potentiel de la Shido s'essouffle très vite, voire plus vite que toute autre arme en late game. Niveau 300 survivent avec un stuff optimisé, la Shadow ne pourra plus tuer des ennemis en un convenable. Enfin, elle peut être jouée en support, mais avoir une arme qui est là uniquement pour proc du statut, c'est perdre un joueur dans la composition d'équipe. De plus, l'arme n'a pas assez de dégâts de base comme un par exemple pour se permettre ça. Même si je la conseille de la jouer en gaz, l'arme n'a pas assez de dégâts par rapport à son nombre de balles et ayant un mauvais burst, elle est mauvaise pour être jouée en gaz. Et pour être jouée en gaz, il faut beaucoup de chances de statut, ce qu'elle achète Shadow, et soit un bon DPS, soit un bon burst et elle ne possède aucun des deux, d'autant plus que son DPS est réduit par son nombre de balles. Pour les autres modes de jeu qui nécessitent de protéger un objectif, le mieux c'est de jouer la Shadow en tant qu'arme de soutien et de la bulle avec de la radiation histoire de cesser un maximum d'ennemis pour les empêcher de prendre un objectif ou tout simplement taper le curepod. Mais comme j'ai dit, c'est bien mais c'est pas ouf. Mieux vaut privilégier les armes radiation impopulaires, je m'explique. Les armes avec de faibles statistiques sont les armes en général moins jouées par la communauté. Et puisque la puissance des mods est par la popularité de l'arme, plus elle est impopulaire et plus son mode Riven est fort. Donc le mieux dans ce cas là est de prendre des armes type Azima, Zenistar, bon mais qu'elles soient connues, ou les lances car elles remplissent parfaitement le rôle de support. Et pour le cas de l'Azima et des lances en général, on peut les lancer et utiliser une autre arme ou une warframe à un dégâts pour tuer les ennemis, quoi qu'il en soit. La Shadow a besoin d'une Warframe pour augmenter ses dégâts car son DPS est bridé par la valeur max du rechargement fixé à 0.3 secondes, ce qui limite sa cadence de tir. Mais malgré un buff de dégâts, cela rend pas la Shadow intéressante comparée à une arme possédant un bon DPS. En tout cas, c'est pas une arme que je choisirais si je devais faire une survie de 2 heures pour ensuite me faire trade ban pendant 13 jours. Dernier point, la mise à jour 27.0.9 est actuellement buggée la Shadow. Normalement la vitesse max de rechargement est fixée à 0.3, mais la mise à jour a supprimé ce cap et donc en mettant main rapide accrue, l'arme tire littéralement à l'infini. Et en jouant avec des warframes permettant de booster la cadence de tir et ou la vitesse de recharge, on arrive à combler les faiblesses de la Shadow. Avec Volt, main rapide accrue et l'arcane cadence de tir, on arrive à avoir 60% de cadence de tir sur la Shadow avec des munitions limitées. Cela dit, si on joue autour de ça, ça rend tous les builds proposés dans cette vidéo plus que correct car vous avez un DPS illimité mais ça risque d'être corrigé dans les prochains patchs. Voilà, en espérant que ça vous a aidé, à plus